L'objectif c'était d'aller au Mexique euh, sur la paroi d'El Gigante pour euh, gravir la voie logicale progression. On s'est tous retrouvés à Mexico, qu'on a ensuite pris un autre avion jusqu'à Chihuahua. Après à Chihuahua, on a, donc, on a récupéré, retrouvé toute l'équipe. On est parti en minibus euh, chargé euh, au maximum, on a tout optimisé. Toujours 4 heures de route! C'est parti! Ouh, ouais on est allé jusqu'à un hôtel à Chihuahua et ensuite on a fait un, encore du bus et euh, jusqu'à Bazazachi. Bazazachi c'était le, le petit village du, village du Far West où il y a une seule ligne droite et plein de petits restos et beaucoup beaucoup de 4x4 dans tous les sens. L'approche d'El Gigante, eh bien, ça s'est plutôt bien passé, assez facile, comme une fois qu'on avait trouvé le guide. Euh, ensuite c'est une petite heure de 4x4, assez sportive c'est devant. Ensuite euh, il faut marcher pendant euh, une heure, une heure et demie et on descend le canyon. Et petit à petit on découvre la face, on arrive par derrière, jusqu'à se retrouver euh, devant. Ah. Et puis le soir, c'était quand pour arriver au relais avec euh, petite purée, petite mouille. Génial. Voilà. Donc le premier jour, du coup, on a juste grimpé le 6B et le 6B qu'on a fixé. Hop, on est redescendu, dormir au, au pied de la falaise avec euh, un petit bivouac à 5 minutes du pied de la falaise. Le lendemain matin, du coup, le deuxième jour, hop, on est revenu, on a remonté ces deux longueurs à Jumar. Hop. On a enchaîné ces longueurs en 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, jusqu'au euh, premier bivouac, le power of power. Donc là, on a fait une petite pause, on est arrivé là vers midi et demi. Soit Marion, ça va, Marion ça va euh, les nuits sur le portalège, alors au début c'est un peu, on se dit bon, on sait pas trop comment ça va se passer. Moi c'est vrai que j'ai un peu galéré déjà à monter sur le portalège. Euh, ça va qu'il y avait Toine et Kev pour le monter. Mais euh, sinon, ouais, c'est pas mal. Peut-être que c'était un peu trop détendu avec euh, peut-être euh, Gaël et Marion qui étaient passés avant. Mais euh, sinon, c'était Là c'est le meilleur moment de la journée, tu sais pourquoi Non. Parce qu'on est filmé en train de hisser. Oh non, mais là vas-y, <rire> voilà, ça va être la honte tout de suite. Ah, mais au revoir, je me suis amélioré. Pas du tout, moi je crois que c'était pour moi mon monter. Voilà, celle-là tu vas te faire vers le haut. Ah, voilà, Ah, là. mais c'est bon, ah, ah, bah d'accord. Ah, génial. Oh là là, mais qu'est-ce que tu bois bien. <rire> <rire> Vu que ça fait une semaine qu'on mange des tacos, c'est des caisses carnets, c'est ouais, des trucs mexicains, bah ouais, ça marche super bien. Et il nous reste plus que 600 mètres d'escalade ah, gaffe, fais gaffe. Ça va Kev, il est confortable ce sac <rire> Donc après on a enchaîné le 6C+, le 6B+, le 7C Le 7C c'est le, le, le, le crocs de, de la voie, c'est le passage le plus dur après un long 6C, un 7A, un 7B, un 7A+, un 7B, hop, là on arrive au deuxième billouac, enfin, 7B, le 7C+, assez technique, pas facile à faire à lui. après un beau 7B+, un 7B, les trois dernières longueurs c'est vraiment les plus belles, là. 7B et 2 6A pour euh, sourire sur le gâteau, c'est des, des belles longueurs euh, sur tout, euh, en bac, Eh ben on serait sorti une demi-heure plus tard, ça aurait été l'enfer! C'est la folie! C'est de la grande folie!